D'après vous, c'est quoi être heureux C'est quoi le bonheur ah, le bonheur, c'est relatif pour moi. Parce qu'on crée son bonheur. Oui. Chacun doit créer son bonheur. Donc, euh, ce que tu peux penser parfois que c'est un malheur, pourtant pour quelqu'un d'autre c'est un bonheur. Par exemple, quand quelqu'un meurt, les bandes de séquelles sont heureux. Pour toi c'est le malheur et eux, c'est le bonheur. Donc pour moi le bonheur c'est un truc relatif. C'est pas un truc qu'on uh, qu peut définir. Chacun définit son bonheur, oui, pour moi. Dis-moi, d'après toi, c'est quoi le bonheur C'est quoi être heureux Le bonheur euh, Pour moi, le bonheur, c'est de trouver la personne parfaite et d'être entouré de la famille parfaite. Je prends un exemple pour moi, particulièrement. je suis euh, accompagné de ma petite amie, avec qui je suis actuellement heureux sur tous les sens. Vous savez, quand vous rencontrez la personne avec qui vous avez des projets, et la personne a des projets, qui vous poussent à vous élever chaque matin, à avoir ce qu'on appelle un plan de vie, ne serait se sur un long terme. Ça, pour moi, c'est le bonheur. Ok, super. Vous êtes heureux c'est une très bonne chose. Merci. Euh, c'est pareil pour vous. <rire> non, moi, je respire toujours le bonheur. Okay. C'est quoi être heureux de, ou bien c'est quoi le bonheur d'après toi? Le bonheur. C'est le fait d'être... C'est quand peut-être tu te sens à l'aise dans ton environnement. Le fait d'être aimé par ton entourage et que toi aussi, tu pousses aussi. Mais bon, le fait, le retour de l'amour en fait avec ton entourage, c'est ça. Et, et toi, est-ce que tu as déjà défini ton bonheur? Oui, j'ai fait l'effort de, de, de, de toujours être heureuse, oui. Non, On voilà. travaille, ça c'est tout. Euh, regarde la caméra et dis aux, aux internautes que tu es très heureuse. Je suis heureuse. <rire> très. très. heureuse, oui. <rire> ça se voit sur le sourire. <rire> et, et, et toi, est-ce que tu es heureux? Je suis heureux, mais je dis comment? Pas totalement. Pas totalement, en fait. Mais parce, tu... que, parce que j'ai vu dans mon entourage... Il y a des gens que j'aime qui ne m'aime pas en fait, donc dans le cœur même, je me rends, me rends compte que c'est la façon en fait. Donc du coup, ce n'est pas, pas ça je sens en fait, ça. Euh, Bientôt, je suis convaincu que tu que tu seras entouré par des personnes qui t'aiment sincèrement.